A2Sup, association pour l'accès santé Université de Paris, accompagne les étudiants pour accéder aux études de santé. C'est une association issue de la fusion des tutorats de Paris Descartes et de P1 et Paris Diderot (TSP7). Notre objectif est de vous proposer une aide appropriée à vos besoins, en vous accompagnant pédagogiquement, mais aussi en créant un environnement optimal au bien-être et à votre réussite. Cela débute dès la fin du mois d'août avec la pré-rentrée et se poursuit tout au long de l'année grâce à une multitude d'outils pédagogiques. Des examens blancs, des polycopiés d'exercices, des fiches de cours, des enseignements dirigés, une préparation aux oraux, etc. Nos supports pédagogiques sont imprimés et disponibles en ligne. Nous travaillons tout au long de l'année en collaboration avec les équipes pédagogiques de la faculté de santé, ce qui nous permet d'assurer une qualité et une exhaustivité de nos supports. Pour votre bien-être, nous organisons de nombreux événements de vie étudiante, comme des moments d'échange post-examen blancs, ou un parrainage. Il nous tient à cœur d'améliorer votre environnement d'études. Nous sommes donc à votre écoute afin de régler les problématiques que vous pourrez rencontrer tout au long de l'année. Étudiant en passe, rejoignez la 2 Vous trouverez toutes les informations sur le site adesup.fr ou sur notre compte Instagram adesup.